Les pères fondateurs, euh, en 1787, euh, étaient chargés de réviser le traité qui fondait la Confédération des États américains de l'époque. Ils se sont dit non, nous passons outre ce mandat et nous acceptons que cette constitution que nous élaborons entre en vigueur au moment où sept États l'approuvent, sept sur treize. Euh, donc, la règle de l'unanimité qui existait aussi dans toute Confédération d'États, a été brisé, c'était une violation, et ça marchait, et cet État a accepté, et les États qui avaient dit non ont joué le jeu et ont participé. C'est ce le parallèle que j'essaie de faire. Mais ça, c'est ce qu'on appelle aussi le, le, la dimension révolutionnaire du pouvoir constituant. Oui. En France aussi, l'Assemblée nationale s'est constituée en violation du, du mandat des personnes qui avaient été élues pour les États généraux. Ça, c'est la définition d'une révolution, c'est le pouvoir créateur... Euh, sans forme, comme disait Sieyès.